Les et avant même la musicien. Qui bientôt je devais servir de pont pour que l'avant des savants ensemble les deux ensemble. Que Je ensemble Je Où est la les Je j'ai envies. même l'orchestre, il l'avant des savants Parce que mercredi, dans la musicien avant la musicienne avant mais suis un le merci de temps pour que tu de de je vous en prie. Je Je vous en prie. Je Je Je Je éviter, nous sommes déjà on va faire la gala en plus, ils se plaisent le on parce que tout le monde va dire la stade ça fout respect après ces attitudes, il nous toi. on fait un moment où l'organisation Merci. Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît, je voudrais vraiment appeler Je voudrais vraiment demander à ce que on va faire vite, on va faire hein? ouais. vite. Tu as encore là, Dimaya. On attaque le système, le système, on sort. Je dirais aussi, sincèrement, on n'a pas Parce que l'héritier, il y a Même il pas mais stade on on va faire à a un on la sous un à que concert vision tout va et vous allez peut critiquer que comment et ont fait les de la journée dans la cascade pour l'eau donc un on peut s'habiller vite à ils valoriser peut être à à pour valoriser la congolais à l'a, à critiquer PC à critiquer sur so, so, so, so PC, so, PC à l'accès à le il faut, tout qu'on est juste à mais je pense qu'on trouvera Bonjour Moi c'est Kimaka RDC hum. <rire> Je représente CMCT Pote Magazine, sourire magazine Radio je suis vite revenu juste pour la conférence et puis pour les, les concerts. J'ai une question pour les chargés à la sécurité. Techniquement, les stades de Marty, ils ont 24 portes, 24 entrées, mais souvent dans le concert, depuis que tu est un il faudra des entrées par rapport au grand concert Yawata au fond l'era les amis ils à willyri na ils ont ils refont vraiment pour tous les donc au fond entrée pour éviter bah bah au moins la montagne de billet verti du centre debout c'est fatiguant au moins la zone il concert merci pour la nous en allons entrer à Kassavougou, heureux à l'opérationnel. Al nous allons entrer à Ouangata, heureux à l'opérationnel. Et puis nous en allons entrer à Ouilléry, heureux à l'opérationnel. Donc toutes ces entrées-là, c'est opérationnel. Merci. est dans Bonjour, Wada. Oui, président va te bêler par rapport à parce que nous avons pas bêter le Il faut le dire quand même. est discussion, va que a été la famille qu'il date pris un nous dans que pour bichot de gestes sur le chemin de la gloire. Pour les albums 2023, est-ce que Routier, il y a moins de gens qui ont fait à ce stade de partir Première édition. deuxième question, idée y a une qui est encore. Pourquoi tu as des tâches qui Merci. RPGA. Bon, après, au moment où tu as le bon machine de la gloire, quelques jours après, tu as annoncé déjà, car en décembre 2021, tu as annoncé un concert d'amas pour 2022, juin 2022. Après quelques mois, j'ai eu un programme concerné pour les 30 jours. j'étais obligé de décaler mon conseil. Et là, tout le monde a été mieux dans ma main. Et là, décembre. Par rapport aussi à nos voyages, à la main, à monde, on a été prévus. Je n'ai pas dit pour était amusé pour le mot salaire. La comparaison n'est pas paraison. Peut-être que partout, là, les, les femmes, ils ont le droit. C'est le meilleur droit. Et les gens ont Donc ceux qui ont toujours fait un bétail je dirais bravo. Et comme il tourne un pape, ceux qui le font bien, peut-être les gens auront aussi le courage à dire bravo. Voilà, les amis, nous allons vraiment nous mettre d'accord. Il y a un contact qui est prévu. On va partager avec l'artiste. Et comme vous le savez, dans chaque organisation, on prévoit toujours. Ça va arriver. On prévoit toujours moins gestion y a presse, moins transport. Pour... Alors, s'il faut comprendre le temps, on est vraiment pris par le temps. La compréhension de la mission à la bino, toujours trois personnes. Mais la choix de la s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, on prend cinq personnes. Mais s'il vous plaît, ils alors vraiment choix de la bino. Non, non, s'il vous plaît, pour le soir, Oyo, deux personnes. S'il vous plaît, expliquez le pourquoi. On doit partager un verre. La deux personnes. D'arranger deux. personnes. deux. personnes. deux. huit deux. Rangez Oyo, deux. huit deux. deux. D'arranger deux. deux. deux. deux. deux. deux. C'est bon. Mais là, deux, obligé, calme, euh. oui, bon. Non, il y a mon confrère de Télévisa obligé s'il vous plaît, un peu. Okay. merci beaucoup. Oui, C'est bon. oh, ok. oh, Merci beaucoup. C'est un peu plus bas. C'est un bas. C'est un peu plus bas. C'est un peu tout bas. C'est 30 ans. 30 ans, 40 ans, 40 ans. Merci beaucoup. S'il vous plaît, la question Ok. Merci beaucoup. Il y a deux albums, Mi Ange et Tira Mi Ange et Est-ce que ça a été côté comme Pourquoi la, la question. Il y a un collègue là, yo, oh, bah, bim, là, je, à la maison, je peux même citer leur nom, la poste, au la casse, si Mais mon côté à Kamisaki, même quoi y a des gens qui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 la tosse, on mélangeait la... mais tous de vous. les moutons ensemble, mais, mais à tout ce pris, c'est parce que même, hein, c est, c est... Okay. Mal, on de S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maï, Je l'ai peut-être dit dans ma émission, ce que Michael Jackson qui... Il y a moins d'albums que lui. Et où t'as vu le nombre d'albums Les nombres d'albums importent peu. Michael Jackson n'a pas limité qu'à 10 albums. Si tu as la bête, la thriller, la dangerous, on compte au moins 7 ou 8, 6. Imaginez. Tu la bête, la dangerous, la bête, la thriller histoire de à la voilà que papa chéri a fait le stade de martyr avec deux albums TH et et de la mort oui, la salle fait le stade de partir avec un seul album qui ne bouge pas. Son un des albums Un Voilà. Mais n'importe n'a que ça a deux albums. Moi, je chante au Congo depuis 2001. Voyage. Mon bébé. Je ne sais m'a un Je Avant même qu'il bouge pas. Donc, à y musicien, concert, a beaucoup de chansons C'est ça, a tiré, on a pour la moto, on la sentir prêt, et on a que je peux faire quelque chose. Merci Ok, Bonjour Bonjour Moi, c'est Mathieu Mathibon chez Cartéverse 1, et puis, les gars, pour moi, si Internet. Mathieu vous avez pas changé. Hein Aime, Aime. Aime. Voilà. Dimanche, Noël. et il a pas de R. Il a Il a Il n'y a pas de Il a Il a de Il a il concerts parce que ça Noël. ma star, et puis aussi, ça concerne, elle Merci. Mathilde, concert, tu as un peu Tu as un peu d'embrouillard, tu as 15h, 16h, 15h. Mais les gens vivent toujours en retard. Si tu la terre dans un concert avant le plein à plein, tu vois en passant de l'avantage que le est Dans ce sens-là. Donc, qui de la le à faisons des morts avant la terre, de la Parce que tu un maintenant 19h30, le s'est de Pour nous de nous Merci. Merci. Oui, merci pour la parole. Merci beaucoup Merci. Merci pour l'invitation. Alors, j'ai pu lire sur la brochure. En dernière page, on a dit, « Nombre de personnes attendues, 80 000 personnes Est est la... Est ». Ou bien nous la pousse parce que les dit que les bords de on un bon à moi. Il être okay, <rire> Alors, on on faire les tout que On délégués parce que quand vous posez question pour et là, par exemple, là, dans vos, il a on peut ressembler la des débordé. juste parole maintenant il n'y a de problème ça on à les conseils pour continuer la question là la seule pour merci on a dit 80 000, il y aura 80 000. va s'habiller ici. Béa. Moi, j'ai juste une petite, question, des questions, je déjà une petite question parce que la plupart des questions ont été déjà posées. C'est de savoir comment on a pu avoir le de jouer au Stade de partir. C'est vrai que tu pas de S'il vous s'il Sincèrement, je personne ne m'a demandé de faire le Stade de Au contraire, quand j'avais dit que j'allais faire le concert il y a des gens qui ont été en train de se faire en de se faire La train de une détermination. en train de se faire en train de à chez Petit Maraki, il y a beaucoup de gens des choses dans la qui des choses dans la technologie, ils la la toujours des toujours toujours chercher la de la la la tu a un si parce que mon dos est un Événement, on a avion et outils de combats. Avion, c'est plein de gens de ont et de la à un seul pouce autres qui galibu mais Moanza Moquin dans Bazoya semaine avant tout j'ai dit dans Bazoya donc par à des milliers de personnes Bazoya donc merci damami allô merci allô oui ça va ah, okay. Je ne peux je te dire merci. Merci, madame. Je peux dire qu'il y a 20 ans de carrière, dans mon Et en moment où un le 25 décembre. C'est la moindre. Moi, la OK, Tu pas le même Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. C'est on m'a dit merci. Si on en dit plus, Chris, vous voir aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Vous représentez les le Parce que, je vous je des me trompent. Surtout, vous un rendez bien. Vous vous un bien. Vous un rendez a mi la, au moment la manteuse, confie à moi, à moi, d'en faire mon pao. A mi le la, il va la manteuse à mon Il sait mettre tout le monde valoriser. Il sait valoriser, elle sait, pardon, valoriser tout le monde. On est fière de vous. On est fière de vous, c'est ça. Je vois, je me la dada. Dada dit dada. L'événement là, s'il faudra, qu'on dédière mon patron. Mais il y le le a Maison même. Donc, tout les amis, on suis besoin voilà. de c'est mon cas. Et n'a je Je ne sais pas si je suis pas bonnet. Je suis un Merci beaucoup, merci. Merci, merci. Voilà. En tout cas, non, s'il vous plaît. Le frère, le frère, s'il vous plaît, voilà. Je voudrais vraiment qu'on se mette d'accord. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va partager un quartier à côté. L'artiste sera là. Bande Koyo, à la caméra, à vous occasion, on a à jouer une image. Poly, c'est vraiment, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Alors, avant de clôturer, j'aimerais bien. J'aimerais bien donner la parole, on va arriver. J'aimerais bien donner la parole parmi ceux qui nous accompagnent. On va donner la parole au représentant de Pigeon Vert. Et merci, Patrice. Le beau a 5 ce soir s'appelle Pigeon Vert. Qui est une branche d'une organisation qui s'appelle Fondation Pigeon Vert. Elle a été créée pour accomplir les œuvres d'intérêt général. Et parmi ces œuvres, il y a l'accompagnement de jeunes désœuvrés, de jeunes qui sont en difficulté ainsi que parmi les objectifs de, de, de la Fondation Pigeon Vert on lutte contre la pauvreté chez les jeunes et on promouvoit